Alors on parle beaucoup des 32 heures et on prend comme point de référence souvent les 35 heures et beaucoup disent que ça n'a pas marché. Alors il y a certaines critiques qui sont sérieuses, hein, notamment qui consistent à dire que ça a intensifié le travail. Mais en fait, il faut savoir un peu de quoi on parle. Est-ce que ça a marché du point de vue de l'emploi Est-ce que ça a marché pour les salariés ou pas Quelques éléments d'analyse en montrant que oui, de fait, les 35 heures ça a marché et que en fait, deuxième point, ça aurait pu mieux marcher encore. Alors ça a marché, en fait, on peut voir ça en trois points. Euh, le premier point, c'est d'abord que c'est la politique de l'emploi qui a été la plus efficace. Qu'est-ce qu'on entend par là bah, C'est celle qui a créé le plus d'emplois. Euh, le consensus en économie, c'est à peu près 350 000 emplois nets qui ont été créés grâce au passage aux 35 heures. Euh, donc en fait, c'est clairement pas seulement les baisses de cotisations hein, qui ont permis la création d'emplois. On a aujourd'hui des baisses de cotisations comme on n'en a jamais vu et on a très très peu d'emplois créés par rapport à ce qu'on a vu pendant le passage aux 35 heures. Le deuxième point, c'est que c'est la politique de l'emploi la plus efficiente. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est celle qui a coûté le moins cher par rapport à l'objectif qui était de créer des emplois. Donc en fait, quand on regarde les données qu'on a, le coût du passage aux 35 heures, c'est à peu près 0,15 points de PIB, ce qui correspond en net à 3 milliards d'euros. Donc c'est un coût très très faible pour un résultat qui était plutôt très bon. Et enfin troisième point, la période de la mise en place des 35 heures dans l'histoire économique récente, c'est celle qui correspond à la croissance la plus élevée hein, par rapport aux autres années et à la création d'emplois, là aussi les plus élevées. Et quand on regarde même en fait par point de croissance les créations d'emplois, là aussi on a très clairement un effet hein, des 35 heures qui est très important. Et puis enfin, pour les salariés, de manière générale, le bilan est jugé comme plutôt positif, au moins du point de vue de la vie privée, hein, du partage entre vie privée et vie professionnelle. L'enjeu, ce n'est évidemment pas euh, de euh, troquer une meilleure vie privée contre une dégradation des conditions de travail. Et ça fait le lien avec ce qu'on va dire juste après sur le fait que ça aurait pu mieux marcher encore. Donc en fait, il est totalement faux de dire que ça n'a pas marché. Par contre, ça aurait pu et ça aurait dû mieux marcher, ça c'est tout à fait clair. Il n'y a pas eu que des effets positifs au passage aux 35 heures sur les salariés, il y a un ensemble de critiques qu'il faut qu'on entende, mais en fait le problème ça n'a jamais été la baisse du temps de travail, c'est son organisation, et c'est le fait que les employeurs n'ont de fait pas joué le jeu. Le potentiel d'emploi, selon un rapport parlementaire, c'est à peu près 700 000 emplois, donc qu'est-ce qui explique qu'on n'ait pas atteint ces 700 000, mais qu'on soit plutôt aux alentours de 350 000, mais il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que la conditionnalité autour de la mise en place des 35 heures, les fameuses lois Aubry 1 et 2, ont été petit à petit en fait, complètement détricotées jusqu'à un abandon complet de l'obligation d'embauche pour l'employeur. Ça, c'est le premier élément qui explique que bah, l'effet n'ait pas été aussi important qu'est-ce qu'on était au début. Le deuxième élément, c'est bien sûr l'intensification des cadences, notamment dans le privé. Ça, c'est un élément majeur hein, et c'est directement lié à l'abandon des obligations d'embauche qu'ont fait les employeurs, eh ben, voyant qu'il fallait diminuer le temps de travail ils ont répercuté cette baisse sur les cadences, et donc du coup on fait peser la baisse du temps de travail sur les salariés eux-mêmes. Bah C'est aussi directement lié à la présence ou non de syndicats, pour favoriser ou pas les embauches, et pour éviter que la baisse du temps de travail se traduise par une intensification du travail. Et enfin, troisième et dernier élément, c'est l'état employeur hein, qui a été particulièrement mauvais élève, ce qui est quand même un comble. On connaît tous l'argument qui est juste des infirmiers et des infirmières, particulièrement des infirmières qui ont vu leurs conditions de travail se dégrader. Bah, c'est assez simple à comprendre. Le passage aux 35 heures s'est fait à moyen constant dans l'hôpital, notamment en termes de poste, ce qui fait que temps de travail diminué avec un nombre d'infirmières constant égale intensification du travail, qui a été un énorme problème et qui reste un gros problème aujourd'hui. Il suffit de regarder l'état de, de l'hôpital. Donc la dégradation des conditions de travail, ce n'est pas les 35 heures, c'est la mauvaise gestion de ces 35 heures par les employeurs. C'est la difficulté qu'on a eue à imposer des embauches supplémentaires. Et puis c'est l'abandon des conditions d'embauche, c'est très clairement ça. Donc ce qui ne marche pas, ça n'a jamais été les 35 heures. Ce qui ne fonctionne pas, c'est notre système économique. Et c'est ça qu'il faut changer pour pouvoir baisser de manière efficace le temps de travail. On peut le faire, on doit le faire, ça fonctionne. Encore faut-il l'organiser correctement.